Je pourrais être texte de Thierry le Nain, illustration de Stéphanie Marshall, Calicephal édition. Je pourrais être un nuage parmi les nuages. Je pourrais être un caillou parmi les cailloux. Je pourrais être une fleur parmi les fleurs. Je pourrais être un arbre parmi les arbres. Je pourrais être un papillon parmi les papillons. Je pourrais être un poisson parmi les poissons. Je pourrais être une abeille parmi les abeilles. Je pourrais être un pélican parmi les pélicans. Je pourrais être un chat parmi les chats. Je pourrais être un éléphant parmi les éléphants. Je pourrais être un autre enfant dans l'univers. Oui je pourrais être un nuage, une pierre, une fleur, un arbre, un papillon, un poisson, une abeille, un pélican, un chat, un éléphant, un autre enfant dans l'univers. Mais je suis moi, moi parmi vous. Et j'aime beaucoup ça